Bonjour euh, chers auditeurs de Reumi FM. bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que Reumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Et aujourd'hui nous avons comme invité Ousmane Seck, le secrétaire général administratif de la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Euh, Monsieur Seck, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Euh, je vous remercie mm -hmm. et je salue tout le monde. Euh, je me nomme Ousmane Zek, euh, actuel étudiant euh, au niveau du CFPC. Euh, je suis comme, branche, comme filière mm -hmm. euh, gestion et comptabilité. Euh, je suis là actuellement pour vous parler de la contexte mm -hmm. qui est la coordination nationale des techniciens supérieurs mm -hmm. du Sénégal, qui regroupe l'ensemble des amicales euh, euh, de la formation professionnelle. Mm -hmm. Mmh. D'accord. Et depuis quand vous avez créé la Contexte et quels sont vos objectifs en gros euh, La Contexte a été créée en 2015. Mmh. Euh, on a mis en place euh, cette coordination pour juste défendre les intérêts euh, matériels et moraux des étudiants. Mmh. Euh, on a vu que euh, les étudiants sont surtout surtout les étudiants qui, qui subissent ou bien qui se forment au niveau de la formation technique et professionnelle sont un peu négligés vis-à-vis mmh. -vis aux autres aux autres branches universitaires mmh. euh, donc en 2015 euh, on a on a vu que il est essentiel de mettre en place une coordination qui va regrouper l'ensemble des amicales euh, de l'enseignement technique et professionnel pour juste défendre les, les intérêts des étudiants. Mm. Euh, de ce fait, depuis lors, euh, on a commencé à mener des, des, des stratégies. Des stratégies. Mm. On a commencé aussi à combattre, à combattre certains, certains fléaux que rencontrent les étudiants. Mm. Euh, sur ce... Euh, cette année, mm -hmm. ou bien les années passées, mm -hmm. on a vu que pour que les étudiants puissent percevoir leur bourse ou bien puissent s'adapter correctement à l'enseignement technique et professionnel, c'est tout un problème. Mm -hmm. surtout, surtout le côté des bourses. Mm -hmm. La question des bourses est devenue actuellement une question primordiale. Parce qu'on ne peut pas concevoir un étudiant qui, qui a plus de 20 ans ou euh, plus cher, euh, n'arrive pas à subvenir ses besoins, n'arrive pas aussi à se payer des cours ou bien à, à entretenir ses, ses besoins quotidiens. Mm -hmm. Et ça aussi on trouve que c'est anormal. Mm -hmm. Et on a subi un concours, mm -hmm. on a réussi ce concours. Mm -hmm. euh, sur ce, euh, les bourses ont été octroyées, euh, je peux dire que euh, par, par, par mérite. Donc je peux pas concevoir, on, on reste huit mois ou sept mois, voire plus, sans percevoir les bourses. Et ça, on trouve que c'est anormal. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle la Contexte a été mise en place en 2015. Mm -hmm. Et depuis lors, elle est, elle est en train de mener des combats qui sont franchement à sérieux. Et si vous devez tirer un bilan euh, depuis 2015 oui, c'est un bilan satisfaisant. Je peux dire que c'est un bilan satisfaisant parce que il y a certains des problèmes que les étudiants faisaient face ont été, ont été, ont été franchement. Euh, on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions concernant ces, ces problèmes. Et, mais le problème primordial, c'est la question des bourses. Et aussi la modernisation des des équipements parce qu'on trouve que les équipements sont un peu archaïques d'accord merci beaucoup Ousmane Sec, pour cette présentation et pour la présentation de la coordination euh, récemment vous avez tenu un point de presse, occasion pour vous d'évoquer les problèmes sociaux euh, pédagogiques, pouvez-vous euh, revenir donc là-dessus oui euh, comme je l'ai dit euh, la contexte il est là pour les étudiants la Condex, c'est l'ambassadeur des étudiants donc euh, récemment nous avons organisé une conférence de presse c'était en, en, le 19 avril on a, on, on a convié toutes les presses pour pouvoir euh, magnifier notre, notre, notre colère euh, sur ce là, on a tenu des points euh, on, a, on a tenu des points qui nous est très très à cœur mm -hmm. euh, c'est à dire euh, le paiement à temps des bourses, la mensualisation des bourses mmh. et aussi euh, euh, le changement des équipements. Mmh. Parce que, surtout surtout, surtout les, euh, surtout, surtout le côté euh, scientifique, on a besoin des laboratoires, on a besoin des, des, des machines de haut de gamme. Mmh. Et nous voulons aussi, euh, sur la question des stages, on voit que après chaque année, y, surtout les ceux qui sont à, à la première année, euh, une fois qu'ils subissent leur, leur examen de passage ils devront faire euh, des stages mm -hmm. et ils sont un peu négligés ils ne font pas des stages, ils restent à la maison et ça aussi c'est la cellule d'insertion qui, de, qui devrait euh, se, se manifester mm -hmm. et aussi on n'arrive pas aussi à, à l'implication sur le côté pratique l'implication des étudiants ça reste d'accord oui. Mm -hmm. Et côté formation technique, les difficultés, c'est quoi exactement Côté formation technique, comme je l'ai dit tantôt, euh, les difficultés sont surtout côté matériel. Vous on a, On a, a, a, a d'excellents profs. Mm -hmm. Franchement, on a d'excellents profs. Mm -hmm. Mais il a pas de Mais les matériels en, en font défaut. Mm -hmm. Surtout, surtout, surtout les scientifiques c'est ce qui sont en génie civil ceux qui sont en mécanique et autres, j'en passe ils n'ont pas de matériel pour, pour, pour faire des pratiques et qui dit formation professionnelle parle de pratique on est formé pour être des professionnels donc on doit faire tel et sur ce, pour ce faire euh, on doit avoir des matériels et ça, ce sont les autorités compétentes qui doivent en, en, en résoudre le problème euh, je, euh, je, je pense que ça leur ça leur implique davantage mm -hmm. à, à revoir la question de la formation. Donc là vous ne disposez pas d'assez de matériel adéquat pour mm -hmm. la formation. Mais est-ce que est -ce que vous avez par exemple vous avez démarché des autorités pour régler la situation à part le point de presse que vous avez tenu récemment. Oui, on a, on a essayé de parler avec les autorités euh, concernées, à savoir, premièrement, le ministre des Finances. Euh, secondo, on a aussi essayé de parler avec les directeurs qui sont concernés. Et nous voulons aussi avoir des audiences. Nous sommes sur les démarches pour avoir des audiences. Et on a vu le, euh, le, conseil, euh, le conseil précédent, le euh, conseil euh, 20, 26 avril, on a vu que le président a parlé sur euh, la modernisation des équipements. Et il a exhorté que euh, les ministères concernés s'impliquent davantage. Et ça aussi, on magnifie euh, l'avènement de ce, de ce de, ce, de, de cet acte mmh. mmh. d'accord actuellement quelle est la situation vous êtes toujours en grève euh, on a levé le mot d'ordre mmh. on a levé le mot d'ordre mais on est on est toujours sur notre plan d'action mmh. nous voulons vous êtes toujours sur le pied de guerre ouais <rire> nous sommes toujours sur le pied de guerre mmh. et nous voulons aussi des audiences nous voulons des audiences concernant le ministre de, de, euh, des Finances et Nous voulons aussi des audiences concernant, concernant le ministre de, euh, de l'enseignement euh, technique et professionnel Nous voulons aussi des audiences concernant le directeur de l'Insep Et nous voulons aussi des, des solutions concernant nos problèmes Parce que c'est un, un fléau qui, qui, qui, qui, qui nous marque et qui va laisser des empreintes aussi D'accord et l'enseignement technique ça demande aussi des moyens les études techniques et scientifiques comment ça se passe, comment ça se déroule est-ce que tout va bien à part les problèmes que vous avez soulevés tout à l'heure oui tout, tout, tout, tout va bien mm -hmm. à, part, à part les problèmes que nous, que nous avons évoqués lors de la, euh, euh, du point de presse euh, à part ça il n'y a pas de problème D'accord. surtout le manque de matériel mm -hmm. Et, et les allocations. D'accord. Est-ce euh, que vous vous adaptez aux nouvelles technologies Le matériel est-il au diapason Les matériels qui se trouvent actuellement au sein de, de l'établissement Les matériels que vous utilisez Oui, on s'adapte. On, on s'adapte, mais si on peut avoir mieux, mm -hmm. ça, surtout les, les, les, les, les matériels qui sont à jour, mm -hmm. c'est ça que nous demandons. Mmh. les matériels de haute gamme, les matériels qui, qui, qui sont à jour. C'est ça que nous demandons. Mmh. Et, oui, voilà. D'accord. Les séries scientifiques et techniques, sont-elles avantageuses selon vous par rapport aux autres séries <rire> Cette question, bon, je pense que il y, y a même la réponse dans la question. Mmh. Euh, je ne je suis pas en train de dénigrer mm -hmm. euh, les séries littéraires mm -hmm. ou autres mais euh, aussi je ne fais pas une comparaison entre les deux séries mais je pense que le monde est tellement avancé que la série scientifique est trop en avance par rapport à la, à la donc je, je pense que mm -hmm. on doit, on doit s'impliquer ou bien euh, faire des, des, des, des, des, des campagnes de sensibilisation pour les ouais. jeunes à, à subir la formation scientifique. Mm -hmm. Parce qu'actuellement, le, oui, le monde est scientifique, mm -hmm. comme on le dit, mm -hmm. le monde est scientifique. Donc. Et beaucoup d'élèves ne s'intéressent pas, surtout les filles, ne s'intéressent pas aux scientifiques et techniques. Ah, comme je l'ai dit, hein, mmh. il faut juste faire des, des, des campagnes de sensibilisation. Mmh. Les, filles, les, filles, les filles, souvent on, mmh. elles subissent des oui mariages précoces ou autres. Mmh. Et franchement, ça aussi c'est à déplorer. Mmh. Oui, parce que l'avancement du monde et oui, on, on doit ressentir l'implication aussi des filles, mmh. parce que les filles doivent oui, elles sont elles sont au devant de tout. D'accord. Elles sont devant de tout, franchement. C'est elles, c'est elles qui nous donnent tout. Elles sont bien représentées dans votre école? Bien sûr. Bien sûr. Il y a, il y a autant il y a de même, filles que de, de garçons. Il y a même il y a même, il y a même un comité de de euh, Donc euh, oui. Elles sont très bien représentées là-bas. Et elles elle assurent franchement. D'accord. Mm. Euh, Aujourd'hui, M. Euh, Seck, peu d'élèves choisissent la série scientifique ou technique. Pourtant, la filière scientifique offre plus de débouchés. Selon vous, où se trouve le problème? Pourquoi? Bon. Euh, concernant concernant euh, le choix de, mm. de filière, là, je ne pourrais pas euh, trop m'a sur ça. Mm -hmm. Mais je sais que mm -hmm. euh, une fois qu'on qu qu qu mette des d'excellentes formations, ou bien qu'on mette des... Euh, comment je peux l'appeler encore Des outils, ou bien des... Euh, à jour pour que les, les, les, les, les jeunes plus euh, subir des formations scientifiques et techniques, mmh. ça aussi, ça sera, ça sera mieux. Mmh. D'accord. Euh, il est injuste aujourd'hui de prétendre que rien n'a été fait. Euh, voilà, vous avez évoqué le problème de matériel. Euh, de louables efforts ont été entrepris par l'État du Sénégal, mmh. notamment dans le domaine de l'éducation en général, mmh. euh, dans celui de l'enseignement, des sciences et de la technologie en particulier. Mmh. Euh, mais on note de nombreuses disparités aujourd'hui. Euh, le taux de scolarisation, le cursus scolaire, euh, les horaires d'enseignement, l'application des programmes, le corps enseignant, la méthodologie d'enseignement et les disparités de taille également, d'établissement, à savoir les ressources humaines, euh, matérielles. Euh, que dire aux autorités Quel message lancez-vous aux autorités Oui, le, le seul message que je vais lancer aux autorités, c'est juste de se rapprocher aux jeunes, de, oui, de s'impliquer aussi. Parce que euh, pour, pour pouvoir aider les... Euh, ou bien pour pouvoir prétendre un développement du pays, il faut, il faut que les jeunes s'impliquent. Et pour cela, l'État doit se rapprocher des jeunes. Mmh. L'État aussi doit aider les jeunes. Mmh. Euh, oui, les jeunes sont... Bon, si on prend euh, euh, la démographie du Sénégal, les jeunes, euh, le Sénégal est, est jeune. Parce que 63% est jeune. Et je ne dis pas que tout le monde peut avoir une fonction sur, sur une fonction publique. Mm -hmm. Et je pense que les jeunes doivent entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est devenu quelque chose qui, qui est à jour. Mm -hmm. Et les jeunes doivent entreprendre aussi. Mm -hmm. euh, oui, voilà. Mm -hmm. Je pense que c'est... Mais côté, euh, côté école technique, je parle euh, de l'enseignement technique. Euh, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un manque criard de matériel. Mmh. Euh, quel message vous lancez aux autorités à votre endroit oui, de pouvoir venir descendre sur le terrain, mm -hmm. de, de, de prospecter de prospecter d'abord, de prospecter d'abord, de, de voir, oui, il y a des matériels archaïques qui sont là. Il mm -hmm. y a même, d'autres qui ne fonctionnent plus. Il mm -hmm. y a des matériels que, oui, on a mis des bâches et ça ne fonctionne plus. Mm -hmm. et, si tu prends euh, 10 matériels, il y a que 3 ou 4 qui fonctionnent. Donc ça aussi c'est anormal. Mm -hmm. Et d'autres sont tellement pousséreux que tu n'arrives même pas, à, oui à l'utiliser correctement donc l'état aussi doit doit, doit, doit, doit, doit doit venir en aide ou bien faire une prospection d'abord pour pouvoir euh, moderniser les, les matériels parce que les matériels sont trop <rire> sont trop euh, je suppose que vous êtes passé par le lycée maurice de la fosse non non, non, non, non. Vous n'êtes pas passé par le lycée Moïse de la Fosse. Non, non. Voilà, où est-ce que vous avez fait vos études donc euh, J'ai fait, fait, fait, fait mes études. J'ai commencé euh, dans mon village natal, euh, à Matam. Ah, d'accord. Euh, Fete -Nyebe. Mmh. Le village s'appelle Fete -Nyebe, administrativement, mais euh, ça, on le dit Mogo mmh. C'est là-bas que j'ai commencé mes études mmh. euh, élémentaires. C'est collège. Après je suis parti en, à, au lycée, Et elle a joué au, au de Uruswegi. C'est là-bas que j'ai continué, j'ai eu mon, euh, mon bac mm -hmm. euh, série S2. Après je suis venu à la FAZEC. J'ai fait encore euh, le concours, euh, concours d'admission au CFPC. Mm -hmm. C'est là-bas que je, je suis en train de, de, de, de poursuivre mes études actuellement, mmh. comme euh, comptabilité et gestion, comme comptable. Mmh. Mmh. D'accord. Euh, Aujourd'hui, je vais vous poser la question quand même. Le lycée Maurice de la Fosse, euh, lycée technique scientifique, a jadis eu une réputation donc, de, de temple d'excellence mmh. euh, en matière de formation et technique. Vous pensez que c'est toujours le cas pour les élèves qui sont là-bas Oui, c'est toujours le cas. Mmh. Et le centre est toujours est toujours, est toujours euh, au premier rang et si on voit qu'à chaque, à chaque examen de BTS ce sont les meilleurs qui sortent là-bas que ce soit le lycée technique ou bien que ce soit le commerce commercial parce que là-bas il y a deux lycées il y a le commerce et technique mais à chaque fois les BTS ce sont eux qui sortent en premier donc euh, là-bas, il y a la formation d'excellence. Mm -hmm. Oui, il y a d'excellents. D'abord, il y a d'excellentes filières. Il y a d'excellents mm -hmm. mm -hmm. profs. Mm -hmm. Parce que les profs sont qualifiés, franchement. Mm -hmm. Et oui, je peux dire que c'est la meilleure école mm -hmm. parmi les tant d'autres. <rire> Et chez vous, quel type de formation ils sont dispensés les filières. Mm -hmm. Oui, les filières. Il y, a, il y a comptabilité, il y a transit, il y a commerce international. Et côté technique euh, Côté technique, comme je l'ai dit, il y a génie civil, il y a mécanique et autres. D'accord. Il, il y en a tant. Il y a électricité. Il y a... Okay. Euh, la formation technique euh, est-elle à ce jour un vrai gage d'insertion professionnelle selon vous euh, pour l'insertion, mm -hmm. comme je l'ai dit, il euh, y a certains des étudiants ont déjà eu leur leur leur BTS, leur brevet de technicien supérieur, mais jusqu'à présent ils n'arrivent pas à avoir une insertion. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est autre chose. C'est un problème. C'est un problème. Mm -hmm. Et même niveau stage, on n'arrive pas à avoir. Si tu prends euh, 100%. Il euh, n'y a que les, les, les, les 25 ou les 20% qui font des stages. Mmh. Et oui, voilà. Côté insertion, ça ne va pas du tout. D'accord. L'insertion manque beaucoup. Donc, euh, le chômage, c'est bien une réalité chez vous Malgré euh, les débouchés que vous avez Oui, malgré les débouchés qu'on a, mais... L'insertion, c'est tout un problème. Mmh. Mmh. D'accord. Et avec euh, la saturation dans le domaine de l'emploi, beaucoup prônent pour l'entrepreneuriat. Pensez-vous vraiment que c'est l'issue Oui, l'entrepreneuriat. C'est bel et bien l'issue. Et l'entrepreneuriat, comme je comme je euh, comme comme j'ai l'habitude de le dire, euh, je pense qu'un jeune qui est à fleur de l'âge doit, doit entreprendre quelque chose. Mmh. Il ne faut, faut pas dire que, oui, je vais dépendre d'un salaire. Il faut toujours entreprendre. Et je pense que l'entrepreneuriat est devenu actuellement euh, quelque chose de... Oui, qu'on vit actuellement. Chacun doit entreprendre quelque chose. Chacun doit avoir, euh, oui, sa propre entreprise. Et vous y êtes-vous déjà Ouais, dans quel domaine vous entrez Est-ce que vous pouvez partager avec nous <rire> Est-ce que vous pouvez partager avec nous Oui, actuellement je bon euh, je suis dans dans la vente mm -hmm. d'ordinateurs mm -hmm. et de téléphones et accessoires mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Et ça marche oui, ça va ah, ça, ça rapporte à ah, D'accord. Monsieur Sek, estimez-vous que les jeunes Sénégalais sont assez prédisposés pour réussir le pari de l'auto-emploi. C'est vrai qu'il faut entreprendre, mais est-ce que est-ce qu'ils sont prédisposés à réussir ce pari selon vous? Bon là comme comme c'est pas L'auto-emploi, c'est une question très sensible. C'est une question que même les, les, les grandes puissances, euh, je pense, n'ont pas résolu à 100%. Donc le Sénégal actuellement, euh, un pays comme le Sénégal, euh, je ne dis pas que, oui, on peut atteindre l'auto-emploi. Mais un peu d'effort, un peu d'effort, de dévouement, oui pourra pour pour pour changer notre, notre culture. Mm -hmm. Parce que beaucoup de jeunes euh, ne font que oui, je, je vais à l'école, je reviens à la maison, je fais mes exos, exercices et autres. Mais euh, ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas pour regarder la réalité. Mm -hmm. Ils ne sortent pas au niveau, au niveau du marché pour voir ce qui se passe mm -hmm. dehors. Mm -hmm. Et ça aussi... Euh, pour ça, je vais lancer aussi un message aux jeunes mmh. et leur dire que pour pouvoir atteindre l'auto-emploi, il faut d'abord être son propre patron. Mmh. Il n'y a que ça qui pourra, qui, qui pourra nous sortir de, mmh. euh, du chômage. De, oui, du chômage. Mmh. oui, Donc, euh, il faut être son propre patron. D'accord. Il faut entreprendre quelque chose. D'accord. On va revenir à vos points de revendication. Vous avez touché un point tout à l'heure, notamment le paiement des bourses. Est-ce que vous êtes payé au même titre que les autres Par exemple, ceux qui sont à l'UCAD, à UGB et autres euh, Je dirais non. Pourquoi euh, Vous savez, à l'UCAD, euh, d'abord. On fait, on fait la mensualisation des, des bourses. Là-bas, on paye des trousseaux. Mais au niveau de la, de la formation technique et professionnelle, là-bas, on est payé par, par semestre. Chaque six cha oui, par semestre. Ah, chaque Mais c'est difficile, hein? C'est très difficile, même. Comme je l'ai dit tantôt, mm -hmm. on est un étudiant qui doit s'entreprendre, un étudiant qui doit acheter des cours. On est et le étudiant... montant, montant est-ce le même? Euh, euh, euh, sauf, sauf les trous chauds. Parce que nous, on nous paye, on, on, quand on fait un rappel, on nous paye que les 120 000, ou bien, pour situer en première année. Mm -hmm. euh, et ça. Et si on enlève les trousseaux, de, je pense que les trousseaux, c'est à 35 000. Donc ça, ça, ça fera une grande différence. Mm -hmm. Et aussi, euh, concernant l'engagement, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on doit attendre que le ministre des Finances s'engage d'abord à payer les bourses pour qu'on puisse euh, bénéficier de, de, de cette dernière. Mm -hmm. euh, oui, euh, parce qu'actuellement le ministre a engagé que euh, 8 mois. Et parmi ces huit mois, on est payé que les six mois. C'est-à-dire mmh. qu'il nous reste deux mois. Vous allez attendre encore deux mois pour être payé. C'est ce qu'on a dit. On, attend, on va attendre deux mois pour être payé. Et après, les quatre mois qui restent, euh, s'ils s'engagent, mmh. on va les payer avant, avant de partir en vacances. Mmh. S'ils ne s'engagent pas, on va rester jusqu'à l'année jusqu jusqu prochaine. Mmh. Et c'est ça notre combat aussi. c'est difficile Trop même. C'est trop difficile. Mmh. Et sur ce, la contexte euh, veut d'abord le paiement des bourses à temps c'est à dire la mensualisation des bourses nous voulons aussi euh, euh, le changement des équipements nous voulons aussi euh, sur la question des stages nous voulons aussi avoir des partenaires on est, on est même, on est même sur, sur, sur sur la question des partenaires on est même en train de, de, de voir des partenaires on est, on est en train de voir des partenaires pour, accompagner. pour nous accompagner. Mmh. Nous voulons aussi avoir des audiences au niveau du ministère des Finances mmh. et autres. D'accord. Et comment est-ce que les étudiants vivent cette, cette situation Oui, c'est chaotique. Ils sont des étudiants, on s'adapte, mmh. mais c'est trop difficile même. Mmh. C'est trop difficile. Parce que tu vois, un étudiant qui quitte, comment ça et qui doit payer son transport un étudiant qui euh, qui quitte Wakam, il y a des étudiants qui quittent Wakam en marchant mmh. ils marchent jusqu'à CFPC pour juste faire des cours après rentrer. il y a d'autres ils vont amener leur téléphone mmh. photographier le cours et ça aussi sont des conditions à déplorer mmh. euh, si par exemple un étudiant en bourse il peut payer son transport il peut aussi payer ses cours il peut même, il peut même prévoir d'autres choses qui qui ne sont pas sur le cadre de de l'apprenant. Donc, je pense que euh, les allocations sont sont, sont d'une importance capitale. Mmh. Oui. D'accord. Aujourd'hui, M. Euh, Seck, la formation technique et scientifique, c'est du sérieux. Euh, donc, je ne banalise pas les autres types de formation. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez écrit peut-être un mémorandum, euh, mettre euh, tous vos problèmes et les soumettre aux autorités compétentes Oui, on avait fait un, un, un communiqué. Mm -hmm. On avait fait un communiqué le 10 avril passé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Euh, mais on a vu une réaction du, du, du président lors de notre communiqué. On a vu une, une réaction du président qui, qui, qui a convoqué un conseil des ministres et qui a parlé sur la question... Que nous avons élaboré mmh. lors de notre communiqué passé. Mmh. Et ça aussi, euh, on le magnifie, on le magnifie très bien. Vous gardez espoir pour le moment Oui, on garde espoir, on garde espoir, on garde espoir pour, pour ce qui suit. Mmh. Mais le combat n'est pas encore terminé mmh. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mener. D'accord. Et on ne le, le fait pas pour nous, nous seulement, mais on le fait pour l'ensemble des, des amicales mmh. euh, de la formation technique et professionnelle parce qu'on on est, on est à Bignon, il, il y a des centres qui sont à Bignon il y a des centres qui sont à Saint-Louis il y a des centres qui sont à, à Kaola mmh. et j'en passe mmh. et actuellement il y a un centre qui n'est pas encore payé celui de Saint-Louis jusqu'à présent ils n'ont pas encore perçu leur bourse ils n'ont pas encore perçu leur bourse et euh, hier j'ai parlé avec leur président et il m'a dit que oui ils n'ont pas encore reçu d'informations concernant les bourses mmh. Et ça aussi, euh, j'appelle le, les autorités compétentes à, à, à regarder la question sur ceux qui sont à Saint-Louis. Parce qu'on est tous au même pied d'égalité. On ne peut pas payer un, un, un étudiant qui est à CFPC et ne pas payer un étudiant qui est, qui est de Saint-Louis. C'est-à-dire le, le, le centre CRMD de Saint-Louis, ils ne sont pas encore payés jusqu'à présent. D'accord. Oui. Et on est presque à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Mais les bourses, est-ce que ça concerne également les élèves parce que la coordination regroupe également les élèves des lycées scientifiques Oui, ça concerne les élèves, les élèves de la formation professionnelle. Ils sont payés également. Oui, oui, ils sont payés également parce que c'est eux qui font les BT. Tous ceux qui font les BT sont appelés des élèves. Tous ceux qui font des BT sont appelés des étudiants. Donc ils sont concernés eux aussi mmh. Quelle sera la prochaine étape Si rien n'est fait, bien sûr Oui euh, Je ne dis pas que rien n'est fait Mais euh, trois, ou Deux de nos euh, Revendications ré, ré, ont été ont été, ont été faites mmh. Donc euh, On garde espoir Et nous voulons aussi faire, euh, Avoir des audiences Comme je l'ai dit tantôt on doit on d'abord doit dialoguer Avant de faire avant de prendre une décision mm -hmm. On doit d'abord dialoguer avec les autorités concernées mm -hmm. Nous voulons parler avec eux d'abord Si euh, Lors de ces, euh, de ces audiences ou bien, On n'arrive pas à avoir une, euh, Un terrain d'entente Donc nous allons poursuivre Nous allons passer à l'étape supérieure mm -hmm. Et ça sera quoi Là ça va nécessiter une, une, une, une, une, une grande âge mm -hmm. Pour pouvoir regrouper l'ensemble des, des, des amicales euh, de la formation technique et professionnelle du Sénégal mm -hmm. pour prendre une décision à l'unanimité. Mm -hmm. mm -hmm. vous allez barrer la route, saccager les bus <rire> Non, nous sommes des professionnels, donc nous n'allons pas barrer les routes ni, ni saccager qui, quoi que ce soit. Mm. Mais nous avons nos, nos méthodes et nous avons aussi euh, notre plan d'action pour pouvoir mener notre combat bien. Hmm. Mm -hmm. ah mais bon euh, ceux de chez Diop <rire> disent que c'est le seul moyen qu'ils ont pour se faire entendre je ne sais pas vous <rire> Non, nous, vous êtes trop sérieux nous ne sommes pas des étudiants comme chez Anto Diop nous ne sommes pas des étudiants comme chez Anto Diop nous nous sommes des étudiants de la formation professionnelle nous sommes des des, des, euh, des techniciens supérieurs mm -hmm. donc nous sommes nous sommes, à, nous sommes appelés à, à, oui, à driser des entreprises. Nous, nous sommes appelés aussi à, à être des cadres dans, dans, dans, dans une entreprise. Donc, nous ne nous, nous devons pas faire du n'importe quoi aussi. Mm -hmm. Donc, vous devez donner le bon exemple. Le bon exemple, merci beaucoup. Nous devons donner le bon exemple. Mm -hmm. Et vous voyez, mm -hmm. depuis, depuis six mois, ou bien depuis euh, sept mois, nous n'avons pas, pas encore perçu, perçu nos, nos bourses. Mm -hmm. Et on a su plaider notre cause sans autant saccager quoi que ce soit. Mm -hmm. Et à de là, on a eu des, mm -hmm. des résultats. Ils parce ont commencé les... Ils ont même payé. Ils ont même payé les six mois. Mm -hmm. Et les deux mois aussi sont, sont, sont, sont payés parce mm -hmm. que ça se trouve actuellement au niveau des, des intendants et des établissements euh, des établissements de la formation professionnelle. Donc chaque mois, chaque, les deux mois qui étaient cinq mois, on va payer mm -hmm. Donc actuellement, ils ont payé les, les 8 mois. Les 8 mois que le ministère de la formation. Euh, non, non, le, les huit mois que euh, le ministre des Finances a engagé, euh, c'est déjà payé. Mmh. Oui. D'accord. Euh, vous n'avez pas évoqué euh, des problèmes de logement Vous n'en avez pas wow, Oui, euh, problème de logement aussi. C'est un fléau que mmh. certains étudiants font face. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des étudiants qui quittent de Kermosa, il y a des étudiants qui quittent euh, Rifusque mmh. pour juste venir faire un cours. Et on voit que ces étudiants sont toujours en retard. Sous ou bien, ils devront se lever vers 4-2 heures ou bien pour juste prendre une, une voiture et venir. Ça aussi, c'est un problème. Mmh. Mais sur cette question, je ne pourrais pas m'aventurer davantage. Oui. Parce que pour la formation professionnelle, nous ne sommes pas appelés à loger dans, dans ces établissements ou autres. Mais une chose est claire, c'est très difficile. C'est tellement difficile de, de, de Donc faire. Donc vous n'avez pas la travail. possibilité de codifier comme ceux mmh. de des autres universités comme Chahantagio. Non, nous, nous, ne pas, nous ne sommes pas reliés de, de la même ministère. Parce que là-bas, c'est le ministère euh, de la de la de l'enseignement euh, euh, supérieur. Mmh et nous c'est formation professionnelle si, donc si. c'est pas, pas, okay. pas, pas la même chose c'est pas la même chose donc vous êtes considérés comme des comme des étudiants oui. donc euh, pourquoi pas vous trouver des logements oui lors de nos audiences inchallah, on, va, on va débattre sur, sur ces questions avec euh, le ministre concernant pour, pour, pour voir s'il y aura d'éventuels euh, oui même si ce n'est pas tout le monde qui vont qui vont y bénéficier, mm -hmm. ne serait-ce qu'avoir quelques chambres au niveau de l'université ou bien quelques chambres, je sais pas, mm -hmm. aux, aux alentours du, de l'école ou bien des écoles respectives. respectives. Euh, et voilà. On va débattre sur, sur cette question avec le ministre Inch'Allah. D'accord. Et c'est quoi votre cri de cœur actuellement oui, notre cri de cœur, euh, je pense que ça a été énuméré lors, lors de, euh, du point de presse. Mmh. Ça tourne autour euh, des bourses, des allocations, euh, des stages, de la modernisation aussi de, des équipements et aussi une considération absolue euh, venant des autorités aussi. Mmh. Parce qu'on voit que euh, la formation professionnelle n'est pas, pas, pas considérée à 100%. Et ça aussi, c'est à déplorer. Mmh. De toute façon, toutes ces, toutes, ces, toutes ces revendications, nous allons en débattre avec les autorités compétentes. D'accord. Donc, vous avez des problèmes à trouver des stages Oui, oui. On a des problèmes à trouver des stages. Mmh. Des problèmes à trouver des stages, des problèmes à, à faire une insertion au niveau mmh. des entreprises ou autres. Mmh. Si, si, par exemple, tu n'as pas un ami ou bien euh, un parent qui est dans une entreprise mmh. pour, faire un, pour faire un stage, c'est tout un problème. Un mmh. quoi mmh. Oui, c'est tout un problème. D'accord. Parce que l'école euh, n'assure pas à 100% les, les stages. Mmh. Je ne sais pas si c'est un manque de partenariat, mmh. je ne sais pas si c'est un, un, un manque de, de dévouement vis-à-vis -vis des étudiants. Mmh. Mais de toute façon, on va, nous sommes en train de chercher mmh. des partenaires, nous aussi. Mmh. Parce que nous, nous, nous, nous, nous ne restons pas tranquilles. Si, si. Nous ne restons pas tranquilles oui, et, et, attendre, avoir... et attendre l'autorité. Mmh. Mais nous sommes en train de, de, de chercher des, mmh. des, des partenaires pour, pour pouvoir insérer ou bien permettre à certains des étudiants qui veulent faire des stages, mmh. pour faire des stages aussi. D'accord vous êtes le secrétaire général administratif, peut-être vous avez un message à lancer à l'endroit aux étudiants et aux élèves de la formation professionnelle technique oui le seul message que je lance à mes camarades c'est surtout de s'éveiller et aussi de de s'impliquer encore davantage au niveau de la contexte parce que la contexte c'est la seule structure qui peut défendre légalement les étudiants mmh. on a un, un réciplicé on a aussi les atouts euh, pour pouvoir défendre les, les intérêts matériels et moraux des étudiants donc j'appelle juste les étudiants à s'impliquer davantage au niveau de la coordination et aussi euh, dire aux, aux étudiants qui, qui veulent faire aussi la, la formation que c'est une excellente formation mmh il euh, n'y a pas meilleur il ne faut pas se décourager faut pas se décourager mmh. d'accord mmh. euh, un dernier message euh, à lancer à l'endroit euh, du gouvernement oui le message que nous lançons euh, à ma qualité de, de, de secrétaire général administratif national nous lançons juste un message euh, aux autorités compétentes surtout, à savoir les ministres des finances aussi à savoir le directeur de, euh, de l'Insep et de, le ministre aussi de, de la formation euh, technique et professionnelle euh, juste de nous accorder euh, des audiences de pouvoir discuter avec nous mmh. pour qu'on puisse leur exposer nos, nos revendications mmh. et, et je pense que il euh, y, a, y a des solutions qui ont, qui ont été apportées mmh. certes mais ça reste beaucoup mmh. et et d'ici là, nous, nous, laissons, nous restons à l'écoute. D'accord, mmh. j'ai juste une dernière question. Euh, au Sénégal, on parle tout le temps de formation, surtout le ministère de la formation professionnelle organise tout le temps euh, des séances de formation pour les jeunes. Mais après, c'est la suite qui pose problème. Comment est-ce que vous voyez tout cela en tant qu'étudiant On vous forme, après on vous laisse comme ça partir euh, sans rien oui, c'est ouais, ouais, ce qui se passe actuellement. Euh, on subit des formations, après on vous dit, vous, voyez, vous avez votre diplôme, allez, allez chercher allez chercher vous-même un, un emploi. Et ça aussi, euh, c'est à déplorer parce qu'un étudiant, un étudiant qui a subi une formation, une excellente formation, qui, qui a su se démarquer aussi et pour avoir un BTS, et on sait tous qu'un BTS c'est très difficile parce que tu ne le fais que deux ans, après ça, tu dois faire un examen final. Et cet, ex cet examen final, on va regrouper toutes les matières. Et sur ce, c'est un, un, un, un, un examen de stress, de, oui, de tout. Mm -hmm. Donc après après après la formation on doit aider les étudiants. Mm -hmm. Les accompagner les surtout. accompagner surtout. Surtout sur le côté stage. Mm -hmm. si, tu, si tu as un stage et oui, tu peux aller voir, euh, tu peux connaître le marché. Tu peux, ça, tu peux connaître oui, euh, là où tu es qualifié ou bien là où tu n'es pas qualifié. Mm -hmm. Surtout les stages. Mm -hmm. on, doit, on, doit, on doit nous donner des stages pour qu'on puisse euh, faire des pratiques. Mm -hmm. Mm -hmm. D'accord. Euh, votre mot de la fin, c'est déjà la fin de cette émission. Oui, euh, d'abord, je vous remercie euh, de m'avoir permis euh, de pouvoir parler à tous les à tous mes camarades oui. et à tout euh, toute la nation sénégalaise oui. euh, pour pouvoir dire les revendications qui nous, qui nous tiennent à cœur. Oui. Euh, je remercie aussi mes camarades et je remercie le président Digalfal. Euh, je remercie tout le monde. Euh, et je vous dis que le combat continue merci beaucoup merci à vous M. Ousmane Sek c'est moi qui vous remercie euh, je rappelle que vous êtes le secrétaire général administratif de la coordination nationale des techniciens du Sénégal euh, Contexte, c'est bien ça Contex. Voilà. merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. merci à Yawodial et Bachir Sissi pour la mise en onde de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine